Connaissez-vous la légende du Chagata Je suis Melina Costas, réalisatrice du projet de film Chagata. Euh, J'ai déjà eu de l'expérience en tant que directrice artistique. Il faut juste que je lise une fois mon truc avant de le faire, je pense, que beau parce que j'arrête pas de regarder là. C est c est poudra, loin toi. Ouais ouais, mais je peux vite.. Re... Tu, peux, tu peux. couper L'histoire parle. Ouais, attends, comment je peux dire ça hum... L'histoire euh, est fortement inspirée.. Euh... C'est nul quand je dis ça. Euh... En fait ça part d'un Chagata. Mais vous savez pas ce que c'est un Chagata. Ouais. <rires> C'est un personnage du folklore euh, suisse, plus particulièrement de la région du Le euh... Ah. ah. Euh, ça paraît... ah Donc, euh, je disais que <rire> j'avais décidé de, de raconter en fait, une histoire à propos des Chagata, parce que quand j'étais gamine, j'étais allée euh, dans le Valais euh, pour visiter notamment le, le glacier d'Aletsch et toute cette région euh, patrimoine de l'UNESCO qui est absolument magnifique. Et euh, ce qui m'avait frappé, c'était sur les chalets, beaucoup de ces... Ces masques un peu étranges qui étaient posés sur les façades. Euh, C'était assez flippant, en fait. Mmh. <rire> <C 'était> des... <rire> moi, ça, vraiment, je, ça me fascinait. Et ça m'est resté Et quand j'ai cherché des idées de sujets pour, euh, pour écrire un scénario, pour un court-métrage qui se passerait éventuellement en Suisse, je suis retombée là-dessus et j'ai creusé le sujet. Et puis, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé le sujet fascinant sur de Chagata ouais. On va se retrouver à filmer dans des décors qui ne vont pas être très faciles, des glaciers, des... Euh... Des, des, pentes, des pentes enneigées, des, des falaises, de la végétation, parfois plusieurs heures de, de facilité d'approche en, en véhicule. Donc ça aussi, ça va être sympa. Il va y avoir un, un bon calendrier assez difficile à gérer, je pense. Mais ça va être, ça va être intéressant. Les mecs s'arrêtent tous là, c'est quand même incroyable cette histoire.